Est-ce qu'un enfant de c'est peut louer le Seigneur ah. Vaincre les terreurs de la nuit Alléluia La Bible dit Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent pendant le jour Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni les flèches qui volent pendant le jour En un mot, je voudrais te dire que les terreurs de la nuit sont connectées aux flèches qui volent pendant le jour. Si tu n'arrives pas à arrêter les terreurs de la nuit, tu n'arriveras pas à freiner les flèches qui volent pendant le jour. Les flèches qui volent pendant le jour sont connectées aux terreurs de la nuit. Comment arrêter les flèches qui volent pendant le jour Comment arrêter la maladie qui vole pendant le jour Comment arrêter le problème qui te cherche pendant le jour Comment arrêter les combats Pendant le jour En détruisant les terreurs de la nuit En brisant les terreurs de la nuit En chassant les terreurs de la nuit La Bible dit Dans le livre de la Genèse au commencement du monde, Dieu créa toutes choses. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. En un mot, aussi longtemps que tu ne sais pas ou tu ne comprends pas que la journée dépend de la nuit. Tu es un homme, une femme qui va toujours être vaincu. Mais je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Parce que l'Éternel t'a révélé et t'a mis sur le chemin de dévançon l'aurore. Afin que tu puisses imposer des lois à la nuit. Tu puisses imposer le règne de Dieu dans la nuit. Tu puisses imposer le Saint-Esprit dans la nuit. Afin que le jour où tu puisses régner. Oui, enfant de Besseka, enfant de dévançant l'aurore, écoute cette parole. Les terreurs de la nuit. Sont ceux-là qui créent des problèmes dans les familles Les terreurs de la nuit Sont ceux-là qui viennent envoyés par Satan Afin de mélanger ton foyer Afin de mélanger ta santé Afin de mélanger la vie de tes enfants Afin de mélanger ton bonheur Afin de mélanger ta grâce Afin de mélanger ton travail Afin de mélanger ton commerce Afin de mélanger tout ce que tu entreprends Les terreurs de la nuit et beaucoup de personnes aujourd'hui en Christ dorment sans prier. Et ils laissent la porte ouverte aux terreurs de la nuit afin qu'ils puissent agir. Quand tu ne pries pas avant de dormir, tu t'exposes aux terreurs de la nuit. Briser les flèches c'est bon, mais est-ce que ce n'est pas mieux de vaincre les terreurs Parce que si les terreurs de la nuit sont vaincus, ils ne pourront pas tirer des flèches. Des flèches parce qu'ils ont encore de la force, ils tirent des maladies parce qu'ils ont encore de la force, ils tirent des problèmes de, de division parce qu'ils ont encore de la force. Ils tirent des problèmes de, de chômage parce qu'ils ont encore de la force. Ils tirent l'humiliation dans ta vie parce qu'ils ont encore de la force. Toutes les flèches qu'ils envoient réussissent à t'atteindre parce que tu n'as pas fait le bon combat. Le bon combat n'est pas seulement celui de briser les flèches, mais celui de vaincre les terreurs de la nuit. C'est pourquoi je bénis Dieu. Remarque, il est très facile pour un enfant de Dieu de prier le matin. Mais il est très compliqué pour un enfant de Dieu de prier le soir. Parce que le diable sait ce qui va contrôler ta vie. Le diable sait ce qu'il te faut pour régner. Le diable sait ce qu'il te faut pour pouvoir régner, enfant de Dieu. Il te faut dévancer l'aurore. Cette prière est devenue le cauchemar du diable. Cette prière est devenue le problème du diable. Parce que ceux qui étaient attachés sont maintenant détachés. Parce que ceux qui étaient enterrés ont été maintenant déterrés. Parce que ceux qui étaient épuisés ont eu maintenant de la force. Parce que ceux qui étaient dans les pleurs sont maintenant joyeux. Alors le diable se dit, mais d'où vient cette force Le diable se dit, mais d'où sort cette force Elle sort du Saint-Esprit, l'Esprit de consolation à travers son l'aurore. Nous dévançons l'aurore et nous crions à l'éternel. Et lorsque le matin se lève... Le matin vient avec ce que nous avons planté. Nous avons été les premiers à semer dans la nuit. Et la nuit va germer, donner du fruit que le jour va nous apporter. Je veux dire à quelqu'un, chaque prière que tu fais devant ce L'Aurore est une semence que tu plantes dans ta vie. Et lorsque le matin va arroser cette semence, le soleil se lèvera avec le fruit de ton champ. Je déclare sur la vie de quelqu'un, aucune parole de malédiction ne sera encore possible contre toi. L'ennemi se lève à, à zéro heure L'ennemi sait qu'il doit dévancer l'aurore Aujourd'hui on entend dire par-ci et par-là La sorcellerie aime l'heure de minuit A tel enseigne que beaucoup de personnes, même des enfants de Dieu Ont pensé que la nuit, ou du moins l'heure de minuit, est l'heure de Satan A tel enseigne que quand tu dis à quelqu'un, prie à zéro heure On a comme l'impression que tu es en train de dire à quelqu'un, fais quelque chose de mal Mais en vérité, pourquoi parce que zéro heure a été reconnue comme étant l'heure où les œuvres de ténèbres sortent. Mais je vais te dire quelque chose, le diable n'a rien créé. C'est parce que le diable sait que zéro heure, c'est le départ d'une nouvelle vie. Zéro heure, tu as la possibilité de changer toute une génération. À partir de zéro heure, tu peux dire à la pauvreté, tu peux dire à la maladie, tu peux dire à tous ces problèmes qui environnaient ta famille de prendre faim. Zéro heure, c'est un nouveau jour. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, et je cite, les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Écoute-moi, si Dieu peut renouveler chaque matin des choses, si la bénédiction peut se renouveler chaque matin, c'est que la malédiction se renouvelle chaque matin. Ça veut dire que si tu ne pries pas dans la nuit de passation, entre la nuit et le jour, dans l'heure de passation, entre la nuit et le jour, ce que la nuit d'avant avait tenu dans ta famille, le jour va encore prophétiser cela. Mais si tu te lèves cette nuit et que tu dis à la nuit « Terminer les problèmes Terminer la mort Terminer les accidents Terminer les situations d'humiliation C'est terminé Je t'assure dans le nom de Jésus Que cela va arriver Dis Amen Ce message va te faire du bien Je pose les fondations Je pose les fondations Vaincre les terreurs de la nuit Le problème est de vaincre les terreurs de la nuit Le plus important est de vaincre les terreurs de la nuit on va lire un second passage. Et tu vas comprendre. Parmi ces terreurs, il y a plusieurs terreurs. On n'a pas dit avec la terreur. On dit avec les terreurs de la nuit. Somme 91, verset 5. Oui. Tu ne craindras ni les terreurs de la tu nuit. Tu ne craindras ni la terreur. Ni la flèche non, qui Non, ni la terreur ou les terreurs. Ni les terreurs. Donc c'est au pluriel. Il y a plusieurs terreurs qui marchent dans la nuit. Mm -hmm. Ni la flèche qui vole de jour. Mm -hmm. Somme 59 verset 7. D'accord. Ils reviennent chaque soir. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils hurlent comme qui? Des chiens. Des chiens. Mm -hmm. Ils font le tour de la ville. Ils font le tour de la ville. Reprends ça ma fille, c'est fort. Ils reviennent, soir. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils hurlent comme des chiens. Ils font, le tour, de Ils la font ville. le tour de la ville. Je voudrais ce soir commencer à prier avec toi avant la fin de ce message, avant même devant sur l'aurore. Mais je voudrais te dire que. Dans les terreurs de la nuit, l'esprit le plus dangereux, l'esprit le plus coriace, on l'appelle l'esprit de chien. Écoute-moi, dans les terreurs de la nuit, l'esprit qui travaille, c'est l'esprit de chien. La Bible dit que pendant. Que la nuit tombe tu viens tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole pendant le jour mais au somme 59 le verset 6 un verset qui nous ouvre le mystère on dit ils viennent que la nuit ces personnes là ne viennent pas le matin ces personnes là ne viennent pas quand il fait jour ces personnes dont on parle ne se lèvent pas lorsqu'il est midi ne se lèvent pas à 14 heures mais ils ne viennent que tous les soirs lorsqu'il fait nuit c'est là que eux, ils arrivent en pas soir, la nuit Car je t'ai dit en Genèse La Bible dit, il y a eu un soir Il y a eu un matin, ce fut le premier jour Donc quand on parle de soir On fait allusion à la nuit Alléluia Donc ces personnes-là Dont on parle dans ce passage de Somme Chapitre 59, le verset 7 chez toi Du verset 6 dans d'autres versions La Bible dit Que ces personnes-là Cette erreur là reviennent chaque nuit Et pour que tu saches ils sont ils hurlent comme des chiens pourquoi ils ne font pas comme des chats pourquoi ils ne font pas comme des chevaux pourquoi ils ne font pas comme des lions pourquoi ils ne font pas comme des panthères Mais pourquoi la Bible mentionne qu'ils font comme des chiens Ce soir nous allons vaincre les terreurs de la nuit Tout esprit de chien qui fait le tour de la ville Tu comprendras maintenant des mystères qui sont dans la parole de Dieu mais qu'on ne t'a jamais prêché Pourquoi pendant la nuit il n'y a que le chien qui aboie Pourquoi pendant la nuit il n'y a personne qui passe devant des portes Mais tous les jours le chien pleure Qu'est-ce que ce chien la voit Qu'est-ce que ce chien l'a entend? Des personnes qui ne vont pas à l'église Des personnes qui ne croient pas en Dieu Disent le chien a un pouvoir Mais je vais te dire ce soir Le chien est dangereux Pourquoi Parce que le chien est le meilleur animal de l'homme Ça veut dire que le seul animal qui dort dans la maison d'un être humain Sans être gêné, sans être chassé C'est le chien Le chien a eu le droit donné par l'homme pour habiter chez soi Un chien peut laisser entrer chez toi un malheur Un chien peut laisser entrer chez toi un bonheur les terreurs de la nuit, ils reviennent les nuits, ils hurlent comme des chiens. Il est l'heure que tu deviennes spirituel. Il est l'heure que tu comprennes que dans ce monde, tout ce que tu vois, n'est pas seulement ce que tu vois. Il y a des choses qui se cachent pas derrière. Et la parole de Dieu nous donne des révélations. Je suis train de le dire à quelqu'un. Il y a un esprit de chien qui travaille dans le quartier. Un esprit de chien qui travaille dans ton village Un esprit de chien qui travaille dans ta ville La Bible dit ils font le tour de la ville Ils font le tour d'Abidjan Ils font le tour de la rivière Faya Ils font le tour de Paris Ils font le tour de la France Mais que cherchent-ils Que veulent-ils faire Quelle est leur mission Quelle est leur mission Regardez quelque chose Pour ceux qui auraient des documentaires sur les chiens vous verrez que le chien aboie son nom en deux occasions. La première, c'est que le chien constate qu'il y a un étranger. Donc le chien commence à aboyer pour prévenir son maître d'un voleur ou d'un intrus. On est d'accord. Mais la seconde chose que beaucoup de gens ignorent, ou du moins font semblant de ne pas voir, c'est que le chien aboie surtout lorsqu'il voit un autre chien. Quand le chien voit un autre chien, il commence à aboyer. Quel est le chien que ton chien voit? D'où vient ce chien Est-il un chien normal Pourquoi tes chiens pleurent pendant la nuit Je t'explique qu'il y a des terreurs de la nuit Et je veux dire à quelqu'un, et ça m'engage que moi Par rapport à l'expérience que Dieu m'a montrée dans le ministère de délivrance lorsque un chien commence à beaucoup hurler dans ton entourage Lorsqu'un chien commence à beaucoup pleurer dans ton entourage Je te dis, lève-toi de ta couchette Et commence à déclarer contre les terreur de la nuit je prophétise dans ce mois de juillet que tout chien qui vient dans la nuit afin de pouvoir te poursuivre, afin de pouvoir t'espionner, afin de pouvoir voir ce que tu fais, afin de pouvoir voir ce que tu fais, je déclare que ce chien-là mourra et tu verras son corps le lendemain. Ah, je prophétise sur la vie de qui là Je sur la vie de 800 personnes à partir de ce que tu partages cette vidéo l'éternel est en train de te visiter maintenant toutes tes rêves de la nuit tout chien qui est envoyé en mission tout chien qui est envoyé dans tes rêves tout chien qui est envoyé pour te poursuivre tout chien qui est envoyé pour te rendre malade tout chien qui est envoyé pour que tu meurs mourra au nom de Jésus Christ de Nazareth si tu me dis Amen le de bien depuis chez toi des gens sont chrétiens et aujourd'hui, nous vivons une, une chrétienté modernisée. Des gens nous voient prier souvent même les soirs. et disent, mais qu'est-ce que c'est que ça My God, écoute-moi, nous sommes de la race de Batimé. Des gens qui ont compris que notre vie est une vie qui est combattue par Satan. Quelqu'un a dit à Batimé, tais-toi. Il dit, c'est parce que ton cas n'a plus de problème. C'est parce que ta vie n'a plus de problème. Moi, je crie parce que mon cas n'est pas encore réglé. Qui veut te faire taire T'empêcher de prier quand tu pries, quel est le voisin qui se plaint le plus, frère? On met la musique dans tes quartiers, des gens ne se plaignent pas. On allume des, des, des, des musiques mondaines, les gens ne se plaignent pas. Mais qu'il s'agit de la prière, il y ya toujours un voisin qui est loin de toi qui vient pour dire, Tu me gênes. Il ne te parle pas d'un gène physique, mais il te parle d'un gène spirituel. Et pour ça, tu veux arrêter de prier? Pour ça, tu veux prier à voix basse. Si quelqu'un est normal, la prière lui fait du bien. Un homme qui a des voisins qui prient mais il est en sécurité. C'est comme si tu me dis que quelqu'un a des policiers devant chez lui, et le voisin vient dire non, je veux que tu chasses les policiers. Mais les policiers de ton voisin font aussi ta sécurité. Lorsque ton voisin commence à prier, camarade, ça veut dire que toi aussi, ta maison est en sécurité. Mais si la prière te fatigue, qu'est-ce que tu fais pendant la nuit Écoutez, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons réfléchir. Nous sommes des enfants de Dieu Mais nous devons voir plus loin que notre nez Parce que notre vie de chrétiennité est une vie difficile Les gens qui servent Satan le servent en, en privé Mais nous qui servons Jésus nous le servons en public Quand tu prends ta Bible Tout le monde sait sans être prophète Que tu vas à l'église Mais quand quelqu'un va adorer son fétiche Personne ne sait qu'il y va Pourquoi Parce que les choses des ténèbres sont dans le noir Mais les choses de Dieu sont à la lumière On sait qui tu es Mais toi tu ne sais pas qui ils sont Ils viennent toutes les nuits et ils font le tour de la ville. Que cherchez-vous Que cherchez-vous à livrer Que cherchez-vous à rendre malade Quel foyer cherchez-vous à détruire Ces chiens viennent pendant la nuit. Est-ce qu'on peut lire le somme 22, verset 16 c'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi l'Éternel a dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Pas parce que David était beau, mais parce que David était un homme de mystère. David était un homme de prière. David était un homme spirituel. Dieu aime les gens spirituels. Aussi longtemps que tu restes modernisé, tu restes dans une, dans une christologie modernisée, Dieu n'a rien à faire avec toi parce que tu es encore dans les choses charnelles de ce monde. Il a besoin que tu entendes la parole. Il a besoin que tu ailles en profondeur et que tu comprennes que nous sommes dans un monde de combat spirituel. Vas-y. Somme 22 verset 17. Oui. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde Une bande de rôde autour de moi. Autour de moi. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et mes pieds. Bon, c'est à ce niveau que la soeur missionnaire Epiphanie vient de lire. Que vous allez comprendre que le mot chien ici est employé comme nous le connaissons. Mais les chiens dont parle la Bible ne sont pas les chiens qu'on voit dans la rue. Parce qu'un chien n'a pas de couteau pour percer quelque chose. Un chien ne perce pas. Un chien physique mort Un chien physique poursuit. Un chien physique lèche. Mais un chien physique perce. Il perce comment Avec quoi un chien qui pèse les mains. Montrez-le-moi que je le vois. Un chien qui pèse les pieds. Le chien n'était même pas mordu. Il a laissé à faire de mordre. Maintenant, ses pieds il veut percer. C'était mains il veut percer. Frère, on parle d'une catégorie d'esprits qui viennent pour détruire ta vie. Et David dit, une bande de chiens, une bande d'ennemis qui font partie d'une certaine catégorie qu'on appelle des chiens, sont en train de m'environner. Tu penses que c'est par hasard L'animal qui poursuit beaucoup de chrétiens en rêve C'est qui C'est le chien je rêvais, un chien m'a poursuivi Je rêvais, un chien noir m'a mordu Je rêvais, pourquoi le chien Parce que Dieu veut te faire comprendre Que dans le royaume des ténèbres, il y a une catégorie Écoutez, l'éternel est le dieu des armées L'éternel n'est pas l'éternel d'une armée Il est l'éternel des armées Écoutez, le monde terrestre fonctionne comme le monde céleste Les chiens sont des dangers Spirituellement parlant Ils font le tour de la ville Ils vivent, ils les mains Ils pèsent les pieds donc je comprends maintenant que pour que mon argent finisse Pour que j'ai un problème de dette Je comprends maintenant que pour que moi j'ai un problème de financement Pour que j'ai une affaire qui tombe Pour qu'on me paye, je travaille Je ne vois pas où mon argent va Lorsqu'on parle dans la Bible ou qu'on parle dans la prière des mains percées Je comprends maintenant que c'est les chiens qui font ça Je comprends maintenant que mes pieds qui sont percés Pourquoi ils percent mes pieds, pourquoi ils percent mes mains oh My God Si tu entres dans ce mystère tu comprendras qui a percé les mains et les pieds de Jésus. Parce que le psaume que nous avons lu, David l'a écrit par révélation, en parlant de celui qui arrivait. Cette bande de serrés là m'a percé les mains et les pieds. Jésus a eu les mains percées. Jésus a eu les pieds percés. Vous savez, l'éternel, je le disais, est l'éternel des armées. Dans l'armée, ici, il y a la gendarmerie. Il y a la douane, il y a la police, il y a les forêts il y a les gardes pénitentiaires, il y a quoi encore? La marine, il y a, quoi? Il y a beaucoup d'armées. Mais quand on parle, on dit le général des armées. Donc Jésus-Christ est le maître des armées. Pourquoi Parce qu'il y a une armée, pour, il y a une armée dans chaque compartiment. D'accord Et quand vous comprenez ça, vous allez comprendre que Michael est le chef d'une armée. Vous allez comprendre que euh, euh, euh, les archanges sont des chefs d'armée. Arc qui signifie premier et ange qui signifie envoyé. Donc vous allez voir que euh, l'ange Raphaël, ange, les anges, ils sont là. Ils ont une armée qu'ils gèrent. Le douanier ne fait pas le travail du policier. Le policier ne ferait pas le, le travail du gendarme. Mais ils font partie de la même armée. Donc, on ne fait pas tout. C'est pourquoi souvent... Je plais certains pasteurs. Lorsque un de tes frères prêche quelque chose, ou du moins agit d'une manière, toi, peut-être tu es un douanier, et toi, tu veux apprendre à un gendarme Comment il fait son travail. Aïe, c'est quelle histoire ça Un policier qui veut apprendre à un autre forêt, Comment on suit une panthère dans la brousse. Tu as été formé pour ça. C'est la même armée, mais ce n'est pas la même mission. Si chacun reste dans sa mission, L'œuvre de Dieu se portera bien. Les enfants de Dieu seront bénis sur la terre. De la même manière que Dieu a ses armées, Satan aussi a ses armées. De la même manière que le douanier ne peut pas faire le travail du policier, c'est comme ça aussi dans l'armée de Satan. Il y a des démons qui ne peuvent pas faire certaines choses. C'est pourquoi quand les gens vont se blaguer chez des féticheurs, ils disent, je parlerai à mes génies, pas à mon génie, à mes génies. Parce qu'un seul génie ne peut pas faire le reste. La différence entre leur Dieu et notre Dieu, c'est que notre Dieu n'a pas besoin de plusieurs mains. Il est le seul qui est capable de tout faire. Il est Jéhovah Rapha pour celui qui est malade, il te guérit. Jéhovah Jiré pour celui qui a besoin de quelque chose, il pourvoit tes besoins. Jéhovah Shalom pour celui qui donne la paix. C'est pourquoi la à Moïse va leur dire au peuple d'Israël que celui qui s'appelle Je suis t'a envoyé. Parce qu'il ne peut pas se présenter avec un seul nom. Parce qu'il prend le nom en fonction de ton problème. Quand tu t'appelles euh, maladie, il devient Rapha. Quand tu t'appelles situation difficile, il devient Jiré. Quand tu t'appelles manque de paix, il devient Shalom. Quand tu t'appelles combat, il s'appelle Sabaoth. En fonction de, ta, de ton problème, il devient la solution est ce Dieu? Qui peut se comparer à lui? Personne. Mais Satan a aussi ses armées. Donc quand on dit le diable m'attaque, quelle est la catégorie de démons qui t'attaque C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, ils sont partis, ils ont chassé l'esprit, il n'est pas parti. Il dit Seigneur, nous avons ordonné la bas de la même manière que tu nous as appris là. On a prié pour que les gens soient guéris. Mais le démon n'est pas parti. Hein. Il dit ah. Maintenant vous allez comprendre qu'il y a plusieurs sortes de démons Il y a une sorte de démons qui ne vont que par le jeûne Et par la prière C'est ce jour là qu'eux ils ont su Qu'il y a plusieurs sortes de démons Le diable attaque mais attention Il y a catégorie dans catégorie Quelle est la catégorie qui t'attaque ce soir Je te parle des chiens mystiques Je te dis que la plupart du temps, les chiens qui t'attaquent en songe Prennent l'apparence de chiens Parce que c'est leur plan Parce que c'est leur armée Mais ce ne sont pas des chiens, ce sont des hommes Mais pour attaquer, ils prennent cette apparence Parce que c'est de cette tribu là qu'ils viennent Je ne sais pas qui prend le visage d'un chien Pour te poursuivre dans ton rêve Il y a des gens qui font des rêves Où il y a des chiens même qui les poursuivent Il y a une de mes filles un jour elle est maintenant en Europe, elle vivait à Macorie, à Abidjan. Elle m'a dit, Papa, j'ai fait un songe où plus de 100 chiens étaient autour de notre maison. J'ai dit, Ma fille, ce n'est pas 100 chiens, c'est 100 hommes, c'est plusieurs confréries de sorciers qui sont venus en renfort pour tuer ton père. Et son père avait commencé à avoir des problèmes de poitrine. Je lui ai dit, Ils viennent et regardez ce qui va se passer. Avant même qu'on ait parlé de ça, que j'ai fini de lui parler de ça, son père est vivant. Mais on commence à le pleurer au village. My God. Vous avez déjà vu ce genre de phénomène? La personne vit encore Et pour l'annonce au-delà qu'il est mort Et une semaine après, il meurt vraiment My God, tu ne mourras pas Quel que soit le calendrier mystique qu'ils ont placé Quel que soit ce qu'ils ont dit, tu ne mourras pas J'ai dit à cette soeur Ton père ne mourra pas Ce qu'ils ont donné comme nouvelle Ils vont pleurer l'un d'entre eux Frère, ça n'a pas duré Celle qui était assise sur le trône de la sorcellerie Est tombée, elle mangeait, elle est décédée Je programme sur ta vie Tout chien mystique autour de ta maison la nuit, qui fait que les chiens de ton quartier ne font que crier les chiens de ton quartier disent mais qui est ce genre de chien ils sont chiens depuis des années mais ils ne connaissent pas cette race je déclare ce soir que tout chien mystique qui tourne autour de ta maison pour pouvoir t'atteindre, t'oppresser soit chassé et mis à nu au nom de Jésus Christ de Nazareth tu me dis Amène depuis ta maison je déclare que ta maison est sécurisée là ba je bénis Dieu pour tous ceux qui ont des chiens. Gloire à Jésus. Mais attention, surveille bien tes chiens. Et prie, Dieu au Seigneur, que mes chiens que j'ai chez moi ne laissent pas entrer quelque chose de mal dans ma maison. Je ne prêche pas pour dire à quelqu'un, chasse des chiens. Non. Mais je dis à quelqu'un, fais attention à comment tu traites ton chien. Ce soir, je veux te parler comme un père parle à son enfant. Pour qu'on laisse cette affaire de... Je veux te parler. Parce que nous sommes une armée, nous sommes une famille. Quand tu as un chien chez toi, s'il te plaît, ne le maltraite pas. Même quand tu as un animal chez toi, ne le maltraite pas. Parce que tu sais, ils n'ont peut-être pas la voix que tu as. Ils n'ont peut-être pas les yeux que tu as. Ils ne vont pas au travail comme tu vas. Mais ils ont quelque chose de spirituel. Ne maltraite pas un chien. Ne fais pas ça. Parce que le jour où le mauvais chien viendra devant ta maison, frère, ce chien n'en aboiera même pas pour te dire qu'il y a quelque chose. Souvent, des gens voient le chien aboyer. Ils sortent, mais il n'y a personne. Mais le chien continue d'aboyer. Qu'est-ce qui se passe Oui, toi qui es beaucoup rassasié, qui as des parents qui sont bien placés, qui as une vie où personne ne t'a aidé, où personne toujours, c'est bon pour toi. Mais nous qui venons de familles. nous qui venons des familles où il y a la sorcellerie, nous qui venons des familles où il y a des pactes anciens, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons prier. Et ce soir je veux dire à quelqu'un, aussi vrai que Dieu m'a appelé, aucun okay, chien mystique n'aura ta peau, aucun okay, chien mystique qui te pousse dans tes rêves ne pourra te mordre. Je déclare qu'à partir de ce message, quand tu vas rêver, quand tu vas faire des songes, au lieu que ce soit des chiens qui te poursuivent, tu poursuivras des chiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? C'est quoi ça? Il pèse mes mains, il pèse mes pieds. Les mains signifient manus, manus, manus Les mains là, ça vient du mot manus Mais ça veut dire quoi manus Manus veut dire maintenir On te paye, tu ne maintiens pas ton salaire On te donne un miracle, tu ne maintiens rien Les gens ont cotisé pour t'aider, Ouvre un magasin Tu ne fais pas exprès, mais tu ne peux rien faire dans ta vie Il y a quoi Qui a percé tes mains Ce soir, David nous donne la réponse Il dit ce sont des chiens Tu as une fois vu un chien qui pèse Il pèse avec quoi Des flèches il pêche avec quoi Des flèches Donc avant de briser les flèches là Dans la journée Il faut briser les terreurs de la nuit Il faut interdire aux chiens d'arriver aux côtés de toi Il faut interdire les chiens d'entrer dans ta maison Il faut interdire à ces chiens-là d'entrer Il faut interdire Un de mes fils avait commencé à travailler dans une banque En Côte d'Ivoire Je ne vais pas citer le nom Dès qu'il a commencé à travailler, la semaine qui a suivi, son fils de 4 ans dit, « Papa, il y a toujours un chien dans la maison qui me regarde. » Il a pris son enfant pour un fou. Il a envoyé l'enfant même voir des médecins pour voir si l'enfant n'a pas des hallucinations. Ils sont passés partout. Et vous savez que quand tu cherches beaucoup de choses, tu finis par trouver des faux résultats. Des gens ont commencé à lui dire, « Non, c'était un nerf, un nerf, un nerf. » J'ai dit, « Mon fils, c'est la sorcellerie. » Il dit, Papa, on dit, c'est un air qui rentre. J'ai dit, Mon fils, ça là, on connaît ça. C'est la sorcellerie, c'est le diable. Et celui que ton fils voit là, ton fils a un appel sur sa vie. C'est quelqu'un que Dieu a béni. Et Dieu peut ouvrir les yeux de ton fils pour que tu sois prévenu du danger. Dieu a ouvert les yeux de l'âne pour dire au prophète qu'il y a un ange qui veut te tuer. Vous comprenez Souvent, ceux qu'on minimise là, Dieu peut ouvrir leurs yeux. Moïse a dormi. Moïse, un grand homme de Dieu Mais Dieu a ouvert les yeux de sa femme Elle a vu l'ange qui voulait tuer Moïse Souvent on ne minimise personne Dieu peut utiliser quelqu'un pour te donner la révélation que tu ne sais pas Dieu peut utiliser un âne Dieu a utilisé l'enfant de mon fils Il lui a dit, papa, je vois un chien au salon Et quand nous sommes arrivés là-bas Effectivement, on prie, Dieu ouvre mes yeux Et je vois, ce n'est plus un chien Mais dans ces trois chiens Qui tournent, qui tournent dans le salon Gênés par la prière ils attendaient simplement le temps afin de détruire la vie de mon fils. Je déclare que si un chien avait réussi à rentrer dans ta maison, si un chien avait réussi à rentrer dans ta vie, ce soit qu'il sorte de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis-moi Amen et reçois ton miracle. J'ai parlé des mains manus qui suffit de maintenir, mais les pieds. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, c'est les pieds qui sont plus importants Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, mes enfants, est-ce que vous savez par exemple que c'est les pieds qui te donnent de posséder La Bible dit « toute terre que foulera quoi La plante de ton pied, je fais quoi Je te donne. » Donc on possède à partir des pieds. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque l'homme qu'on appelle Jacob a attrapé les pieds d'Ésaü, Ésaü a perdu le combat. Parce que celui qui attrape ton pied, attrape ta vie et ton bonheur. Qui a attrapé tes pieds? C'est pourquoi, quand tu vas à une cérémonie, que quelqu'un peut-être ne peut pas t'atteindre et qu'il regarde là où tu as marché et qu'il ramasse et qu'il va faire des incantations, si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, ça va t'atteindre. Pourquoi? La flèche va entrer en toi parce qu'il peut, peut te localiser, détruire ta vie à partir de là où tu as marché. Pourquoi on vole les chaussures? Regardez le témoignage de la soeur. On a volé sa paire de chaussures pendant trois ans. Il a fallu la révélation pour qu'elle puisse avoir sa paire de chaussures. Elle était enflée, elle a dégonflé. Mais pourquoi? Parce qu'à partir de sa chaussure, on a monopolisé sa vie on a détruit sa vie il agira il le fera oh il le fera oh il le fera oh, il le fera, oh, il le fera oh.